Et les gens salut comment vous allez bienvenue sur ma chaîne youtube Bloody du projet allez let's go c'est parti pour l'intro please cet après-midi j'ai voulu dire à quelqu'un qui croyait à vos rêves croyait à vos projets ne laissez personne ne laissez personne voler ce qui vous appartient. Ne laissez personne prendre votre grâce que Dieu vous a mis à vous. Et ne laissez pas les doutes prendre la place. Ne laissez pas les découragements prendre la place. Croyez à vous. Ne doutez jamais. Et, ne, et surtout, ne dites jamais que c'est la faute des autres que vous vivez ne marche pas, croyez à vous, croyez à vos rêves que ça sera réalisé, ne, ne vous, assentez, ne vous, ne vous, ne vous se sentez pas seul. croyez vraiment ce que vous faites, vos projets, vos études, ne, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas dominer par qui ce soit, croyez qu'il vos projets, Croyez vraiment 100% que tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Voilà, ne restez pas là par pas les doutes, par les doutes, par les découragements. Parce que les découragements ne viennent pas de Dieu. Les doutes ne viennent pas du tout de Dieu, mais ne viennent pas du tout de Dieu. Croyez-en-vous vraiment. N'écoutez pas ce que les autres disent. N'écoutez pas, mais écoutez vos cœurs d'abord. ramenez choses. Et vous allez avancer de, de l'avant. n'essayez pas à, avec des pensées qui viennent pas de Dieu, des pensées qui ne viennent pas du tout. Ce que vous pensez, croyez en vous 100%. Ne laissez pas être timidé, être. Être timide par les gens, croyez vraiment en vous, tout ce que vous avez réalisé. C'était moi, Gloutier, votre frère. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour l'instant, on est 28 personnes et j'espère qu'on s'y remettre euh, à vous abonner. avec S'abonner, c'est tout. Et je vous laisse aller à bientôt.